La On Attends, vous utilise à des fins politiques On vous utilise à des fins politiques Excusez-moi monsieur, bonjour, je suis en direct sur Brut, c'est possible d'avoir un petit temps de... avec vous allez Vous dites à l'instant, en qui sont là, vous avec êtes instrumentalisés à des fins politiques, c'est quoi le fond de votre concerts je pense que ça résume pas mal euh, le fond de ma pensée, c'est-à-dire qu'on voit ici des fonctionnaires de police, des gens payés donc par de l'argent public, alors peut-être pas la gendarmerie par exemple, parce que c'est des militaires, mais les autres oui, et même dans tous les cas, ces les gens là sont engagés pour avoir avec des valeurs humanistes, protéger la, la population envers un danger, et là c'est pas le cas, ils sèment le chaos, quand vous le voyez, vous le voyez généralement sur vous pouvez vous montrer très, très bien ces choses-là, et là il faut leur dire, alors du coup ils, ils obéissent à des ordres qui sont souvent illégaux, des ordres qui sont dans tous les cas immoraux, parce que l'égalité n'est pas forcément euh, en phase avec la moralité, et là euh, ils sont utilisés à des fins, à des fins politiques Moi je, quand je vois 40 policiers policiers protéger le Fouquet On tombe tous des non ce n'est pas possible ben, ça c'est pas, pas censé servir à ça la police C'est pas censé protéger Louis Vuitton et, puis, euh, et le Fouquet Donc voilà donc euh, on est là pour, euh, pour leur dire et finalement ben, on a réussi à passer comme vous j'imagine euh, l'autre côté de la, de la barrière là mais enfin, bon c'est un petit peu compliqué tout ça là il y Moi je viens de Haute-Savoie de, de, de, Haute de Anne à c'est la, la troisième fois, mais tous les samedis, souvent à Lyon, même à la maison, de l'autre côté en Haute-Savoie, quoi. Mais là, c'est un peu moins, je crois, j'ai l'impression que c'est un peu moins violent que le 1er décembre. Oui, après, c'est vrai que c'est difficile de faire des comparaisons, c mais... Ça. mais euh... Quand je dis violent, je parle des ordres reçus par les forces de l'ordre pour nous réprimer. J'ai l'impression qu'ils essayent de faire moins de... Mais il y a une vraie résistance de la part des manifestants et des Black Box, qu'on a pu voir. C'est ça qui a changé, je crois. C'est quoi votre avis sur cette journée Ça a été vraiment euh, extrêmement tendu euh, Ça vous inspire quoi Tendu, euh, vous pouvez préciser votre Pas bah, oui, tendu. Euh, je pense que tout le monde a pu voir que c'était pas très calme aujourd'hui. Bah, ça dépend beaucoup. hein, parce que, du enfin, fait, les euh, parce que Sur les Champs-Élysées, parce qu'à République ou Opéra, c'était pas le cas. Euh, mais en même temps, l'objectif et la stratégie n'est pas la même. Euh... C'est des manifestations différentes aussi, Voilà, c'est des manifestations. Et Ici, ce n'est pas une manifestation. C'est ça la différence. C'est quoi pour vous alors C'est une révolution. C'est une révolte populaire. C'est un soulèvement, on le voit